Bienvenue dans votre <rires> émission préférée, les Boss Lady Show. Je suis le passeur Grasse et nous sommes donc sur Évangile TV. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, extrêmement important. Mais avant d'entrer dans le thème, j'aimerais vous présenter mon plateau du jour. Mon plateau <rire> du jour est excellent. Mmh. Il est succulent. Yes, Je suis yes, avec yes. des boss ladies. <rire> yes. Bonsoir, bonsoir. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonsoir. Non, bonsoir. Peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette émission. En tout cas, vous êtes les bienvenus. N'hésitez surtout pas à la partager à un maximum de personnes. Il y a d'autres personnes qui veulent regarder, mm -hmm. qui veulent être bénis. Alors comme d'habitude, je suis entourée de Daphné Amber. Yes, yes. <rire> Daphné tout court, sinon. Daphné, Daphné Ça, dans si toute bien. sa splendeur. Et là, et <rire> comme comme d'habitude, Daphné, j'espère que tu vas nous faire rire aujourd'hui. Ben je sais pas. Hein, <rire> c'est naturel. Ouais, c'est jamais prémédité. <rire> Et bien sûr, à côté de Daphné, il y a Marie-Alexandra qui est là. Pour vous servir. Voilà, <rire> voilà, voilà. Mais aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale. Que yeah. Quelqu'un dise ap après moi, spéciale. Spéciale. spéciale. Voilà. <rire> elle est magnifique, elle est incroyable, elle est jolie, <rire> elle est inspirante. Elle s'appelle Nissi Elende. Nissi Elende, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Voilà, c'est une femme de Dieu. Comme vous pouvez voir, elle est oui. magnifique, oui. n'est-ce hein, pas oui, Elle, très elle passe bien là. elle là est Belle, la est grandiose. La, c'est <rire> la, <rire> -ce <Seigneur. rire> la gloire de Dieu. Moi, je vois les écrans, les retours, écran la C'est Louis. Là, c'est. Ah On souhaite qu'il y a le mari de quelqu'un derrière. Non, parce que tu ne peux pas être aussi belle et puis il n'y a pas le mari quelque part. En tout cas, alors il y a le mari quelque part. En tout cas. Je suis vraiment ravie de l'accueillir ici parce que euh, Nissy c'est une femme de Dieu, une épouse d'un homme de Dieu. Mais c'est également une femme entrepreneur, elle fait énormément de choses et je vais lui laisser le soin de se présenter à vous pour que vous appreniez un petit peu à la connaître. Ben Déjà, bonjour ou bonsoir à tous. Euh, je suis euh, heureuse d'être sur ce plateau. Ben, je bénis le Seigneur et aussi je remercie le pasteur Grasse pour l'invitation. Je suis Avec vraiment plaisir. très honorée. Et euh, avec l'équipe de Choc, hein, on va bien rigoler. Yes. <rire> Ça va être feu Donc, euh, comme elle comme l'a elle dit, donc euh, je suis initiée LND, euh, servante de Dieu dans mon église Vase du Potier. Donc, euh, on est basé ici à Paris, en Guadeloupe. Et euh, je suis pas que servante de Dieu. Euh, je suis aussi entrepreneur, yes. donc euh, je tiens euh, un institut de beauté mm -hmm. et je wow. suis un atelier de la couture. Alors, <rire> vraiment, tu ça, oui. <rire> elle est a dit, important. Hein, ça, ça, ça, ça, elle a aussi. dit institut de beauté et atelier de couture. Donc tu comprends et la beauté voilà. et le style. Et C'est ma création. Wow. Wow. <rire> Magnifique. voilà. Bah donc c'est dynastie euh, du coup le nom de mon entreprise dynastie J. Waouh. Wow. Ben moi, moi je suis dynastie J depuis un moment donc oui. je vois un petit peu tout ce que tu oui. fais oui. en tous les cas. Aussi. Ah tu connais oui. aussi Ben c'est oui. super ah, t'as vu bien. les belles robes qu'elle fait là oui. bientôt, bientôt <rire> ma belle robe va venir de Exactement, je vous dis moi je vous dis oui. hein, c'est pas prophétique c'est la réalité <rire> en tout cas sois la bienvenue merci on est vraiment ravis de t'accueillir merci, merci beaucoup. beaucoup ça va être génial alors les filles on va rentrer dans le vif du sujet hein. yes. oui. nous allons parler donc aujourd'hui des sept erreurs des femmes qui veulent réussir oh. mmh. parce qu'aujourd'hui on a une ici qui fait beaucoup de choses mmh. voilà elle est dans la beauté elle est aussi dans le style, donc tu, tu as l'habitude voilà de t'occuper des femmes, mmh. de les habiller, de les sublimer mmh. même mmh. et euh, je pense que tu as déjà rencontré des femmes qui veulent réussir. Bah, je pense que ça se soit dans le domaine, enfin dans n'importe quel domaine je pense que toute femme veut réussir dans ce qu'elle entreprend, très oui. bien, mais euh, j'ai aimé ce que tu as dit au début. <rire> Là, on va parler maintenant des erreurs. Elle ne va pas mm -hmm. commettre pour réussir. Les erreurs <rire> Les <rire> erreurs Parce que, il y en a <rire> <y en rire> qui font des erreurs, hein ah, ça. Ils veulent réussir à tout, à prix. tout prix. À yes. tout prix. Et parfois, ben... Voilà, on passe, euh, on passe vraiment à côté des choses essentielles mmh. parce que ben on, on a dans sa tête cette ambition mmh. là mmh, mmh, et qui mmh. peut, qui peut tellement nous bouffer et nous éloigner même de exact. qui on est en Exactement. réalité, qui on est. Même nous éloigner de Dieu, hein. Même Comment, nous ouais. éloigner de ça, Dieu parce qu'on paye des prix qu'on ne doit même pas payer. Les prêtes, là. Tous les prix ne sont pas bons à payer. <rire> les filles, j'espère que vous avez comme d'habitude votre petit carnet de notes oui. parce qu'aujourd'hui vous allez apprendre des choses qui vont vous édifier, vous. Alors, la première erreur, je dirais que les femmes pensent qu'elles vont réussir toutes seules. Et mmh. je me base euh, de tout ce qu'on entend, il y a des expressions qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux, mmh. « self-woman-made oui. », vous connaissez mmh. ça, mmh. n'est-ce pas euh, Je crois euh, qu'il y a même un film comme ça sur Netflix oui. d'une femme afro-américaine oui, qui a créé une marque de produits, de et produits mmh. cosmétiques, mmh. oui, oui, oui. c'est voilà. oui. et, et je sais qu'après cette, cette, cette, ce film, je sais que j'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux « je suis une self-woman-made mmh. », comme cette femme-là. Qu'est-ce que vous en pensez d'avoir toi Qu'est-ce que tu en penses Il bah, ne euh, faut pas oublier déjà qu'on est chrétienne, mm -hmm. donc euh, je vais me baser tout de suite à, à la parole de Dieu. Mm. La parole de Dieu déclare que, euh, qu enfin, ensemble, mm -hmm. c'est là où on réussit. Notre force ne se trouve pas dans l'individualisme, mm -hmm. comme on peut le voir dans le mm -hmm. monde. Mm -hmm. Et mm -hmm. j'aimerais vraiment interpeller une femme euh, qui pense que euh, pour pouvoir, euh, entre guillemets, pour pouvoir réussir, elle a besoin d'écraser les autres. Wow. Parce que jour vraiment, ce, ce qui arrive, malheureusement, dans notre génération, c'est qu'on on se dit, ah ben non, mais je suis capable de, de tout faire seul. Je n'ai mmh. pas besoin forcément de l'autre. Je n'ai pas besoin forcément de l'autre. Oui. Euh, la, même la port de Dieu nous dit que la corde à trois fils mmh. ne mmh. sauront pas facilement. Mmh. C'est très important de, de savoir bien s'entourer mmh. pour exactly. pouvoir réussir. Et malheureusement, dans notre... Dans, dans notre génération, mm. je pense qu'on est, on est beaucoup devenu trop individualiste. Mm. On pense que effectivement, si je fais ça, ben je serai beaucoup plus mise en avant, je serais beaucoup plus mis en lumière. Wow. Donc on va me voir moi. Euh, Pourquoi dire que j'ai collaboré avec un tel Waouh Ah non, oui. c'est oui. moi qui ai oui. eu l'idée. Donc forcément, c'est oui. moi qui réussi. Aujourd'hui, si Dynastie J et ce y a mm. est ce qu'il est aujourd'hui, c'est pas seulement parce que ici et là, est là, c'est parce que si je suis entouré des bonnes personnes. Amen. Amen. C'est -ce important de de pouvoir s'entourer vraiment des bonnes personnes Amen. C'est très très très oui. dit. Très Et j'apprécie que tu utilises le verset dont, qui parle justement de la corde oui. à trois fils. Mm -hmm. Parce qu'en général, ce verset, on l'utilise pour le mariage. Oui. Tout, oui. Le le temps, tout le mm -hmm. temps, tout le temps. Alors que c'est pas la seule entreprise que le Seigneur veut que nous réussissions. En tout cas, ce pas la seule entreprise. entreprise hein, mm -hmm. vous comprenez mm -hmm. bien mm -hmm. mes mais, propres, mais le mariage est une, mais une, entreprise, entreprise, non, mais une entreprise. Non, mais je suis totalement d'accord. En Ce que je veux dire, c'est pas forcément dans le terme corporel de la chose parce oui, qu'il hein. y a les sentiments et tout oh, qui sont oh, impliqués ce oh, qu'on oh, oui, ressent oui, oui. mais dans tous les cas ce n'est pas la seule entreprise dans laquelle Dieu veut que nous réussissions, il veut qu'on réussisse tout. Dans, dans tout, voilà et j'apprécie vraiment que tu utilises ce passage c'est bien <rire> <rire> prendre la parole et en faire plusieurs usages Totalement. mais pour continuer sur ce que tu es en train d'expliquer, euh, je pense que c'est vraiment une, un thème mm. qui, qui, euh, qui, qui va me bénir moi déjà personnellement mm -hmm. parce que c'est une réflexion que j'avais durant cette semaine. En fait, je pensais à quel point le monde déteste les femmes. À quel point le diable lui-même déteste la femme depuis toujours. Je pense même que l'ennemi juré du diable, c'est la femme. Parce que la Bible dit quoi Que nous lui écraserons la tête. Tu la tête il la tête. Même s'il mord le talon, on écrase la tête. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe il veut isoler la femme, mmh. il veut faire en sorte que nous croyons, comme tu l'as bien expliqué, oui. que tu dois être seul, mmh, que mmh. tu peux mmh. pas t'allier à d'autres femmes, que mmh. tu ne peux pas marcher avec d'autres femmes pour mmh. réussir. Donc c'est comme si tout le temps, il faut toujours qu'on ait une plus belle, une plus intelligente, une plus meilleure et qu'il n'y ait pas de place pour oui, les autres. Oui, les choses, alors oui. que nous savons très bien que quand un chrétien est seul, il est... Il peut être faible, il peut être sujet à, à, à des attaques et ne pas savoir comment y faire face. Alors pourquoi une femme aussi en fait On a besoin d'être entouré. Yeah. Moi j'ai lu euh, il y a, a peut-être deux ans de cela un poste d'une femme, on va dire, très connue, enfin connue sur la place en tout cas et connue dans son métier. Je préfère euh, taire les détails, mais le, le poste m'avait en tout cas renvoyé à, à ce point-là, penser réussir seule. Et elle était en train de bénir Dieu pour son succès, mais elle disait que « j'étais seule contre vents et marées, j'étais seule mmh. ». Et je, je me rends compte qu'en fait, les gens se trompent souvent, c'est-à-dire qu'ils se disent que si je réussis l'épreuve seule, c'est qu'il n'y avait personne avec moi. Mmh. Et ce n'est pas la réalité, parce que mmh. les gens qui sont autour de toi, ne sont pas emmenés à vaincre l'épreuve avec toi. C'est ça. Oui. C'est pas leur but en fait. Amen. Peut-être que leur but c'est juste de te dire "Ouais, go go go", mm -hmm. de t'accompagner. Mm -hmm. Peut-être même même pas de t'accompagner, peut-être que aussi parce que la Bible va dire qu'il dresse une table devant moi euh, en face, en de, mes face de mes adversaires. Peut-être ouais. que le but de Dieu c'est que ces gens aussi puissent être juste en face et te mm -hmm. regarder. Mm -hmm. Peut-être qu'il faut mm -hmm. qu'il y ait des tire leaders qui te disent "Allez, allez, allez, allez" et puis qui détournent leur tête et qui qui pensent à autre chose, qui font autre mm -hmm. chose. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais j'étais quand même étonnée de voir "Oui, j'ai réussi, il y avait personne pour moi, seul Dieu et moi vraiment, self-made woman, hashtag wow. bla, bla, bla Et en fait, j'ai trouvé ça dommage. Mm. Pourquoi Parce que cette femme, elle a beaucoup d'influence sur mm. les réseaux sociaux. Et je me suis dit, mais elle est suivie par beaucoup de personnes. C'est là où c'est dangereux. Et mm. c'est dangereux parce mm. que ça ne renvoie pas la véritable image du succès et de la réussite. Au-delà même de Dieu, personne ne réussit seul. Yeah, c'est impossible. Vrai. Si tu réussis seul, ça veut dire que ton produit là, c'est toi-même qui l'as acheté c'est ça. ça, amen ça. Vraiment, mais amen. rien que ton plus client plus 10, plus 15, plus 30 c'est un manque d'humilité en fait oui. déjà de ne pas reconnaître que c'est aussi grâce aux clients qu'une entreprise Tout est à ce qu'elle est, oui. s'il n'y a pas de client il n'y a pas d'entreprise viable en fait oui. il y en a beaucoup qui font banqueroute parce que il bah, n'y a plus de clients à un moment oui. donné, oui. donc c'est un manque d'humilité déjà de, de dire on est seul et puis d'ailleurs, comment elle peut bénir le Seigneur et dire qu'elle est seule, oui. ils étaient au moins deux, <rire> <Ils> <rire> au, moins deux. <rire> au moins quatre <rire> au moins quatre. le père. Et Dieu, et fils, et Dieu le Fils, et le Dieu le Saint-Esprit. Quatre. C'est déjà une équipe. C'est déjà une équipe. Écu... Comment oui. est-ce qu'elle peut dire ça? Même, je, je rebondis seulement à moi, ce qu'on est en train de dire je là. Rebondissons. Mmh. Ah, J'aime mmh. ça. Rebondissons. <rire> non, déjà, faut même repartir dans la, comment dirais-je, dans, dans la Bible. Mmh. Dieu même lui-même, mmh. le Dieu créateur, yes. le Dieu tout fort, le, le Dieu, tout Dieu tout puissant. Je sais <rire> là où tu vas en venir. Ah. Libère, libère, libère, libère maman. Est-ce qu'il est seul? Non, il est pas seul Je veux dire, est-ce qu'il est seul? Non. C'est ça. en fait, on est en train de, de de de tuer même la pensée de Christ. Alléluia. On est même en train de tuer même qui, est, qui notre base qui est, mmh. qui est la chrétienté, mmh. c'est qu'on doit être ensemble. Mmh. Dieu le Père lui-même il est assis, il, il a travaillé avec le Christ, il a travaillé avec le Saint Esprit. Mmh. Yes. Si c'est comme ça, il fallait que lui-même il est tout le, ait le tout puissant non? Mmh. Est-ce qu'elles ont du Christ? Mmh. Est-ce qu'elles ont du Saint Esprit? Mmh. Et il il va, elle aurait pu lui-même descendre ici. Et regarde quand il va créer, il ne va, il va pas dire je vais faire. Il a dit faisons. Ah <rire> ah non, ah il a dit faisons parce qu'il se L'orthographe l'a reduit encore. Il a pas dit je <rire> <rire> Il a pas dit, je vais faire. Il a Faisons. dit, besoin. L'homme, notre image. image. En fait, c'est impossible. Une femme okay. ne peut pas réussir seule. Mm. Il y a, il y a un minimum de trois personnes qui t'accompagnent. Mm. <rire> <faire une rire> Et puis, tu sais, pour, tu as parlé du film, tu sais, de la femme qui a créé justement cette marque euh, produit de produits capillaires. Elle n'était pas seule mm. tout le oui. temps. Elle avait une équipe qui l'accompagnait. Oui. Elle avait son mari, la famille de son mari. Et elle avait sa fille. Mmh, oui. C'est vrai. Bien voilà, sûr. elle a certains challenges en fait qu'elle a bah, qu'elle a vécu seule parce qu'il y a des choses qu'on doit vivre. Seule. Il faut que tu mmh, vives ça seule. Les bien épreuves sûr. ne sont pas faites pour les traverser en équipe. Mais à un ça. moment, il faut comprendre en fait, même si tu as une équipe de 10 000 personnes, les épreuves ne sont pas faites pour que tu les traverses seule en équipe. Pourquoi Parce que le jour où tu tiens la coupe, sinon c'est toute l'équipe qui doit attraper la coupe. Mais c'est ça. de un rôle. Mais Et puis on peut se sentir seul mais ne pas être seul. Oui, aussi. aussi mm, mm, on mm. a ce sentiment de solitude qui nous assaille, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne Auto. autour. Donc je oui, pense okay. qu'il faut aussi pouvoir faire cette euh, différence-là pour... Euh, Tout à fait. Euh, Tout être à fait. Juste Et donc dans ces propos, vous direz que euh, c'est une réalité ou une illusion C'est une illusion totale. Totale. <rire> J'appuie. <rire> ah, en plus, en tant que chrétien, nous sommes interdépendants. C'est oui. ça. Oui. Donc, comment oui. C'est ça. Non. Même, même seulement le, le corps lui-même, mmh. Comment le corps est disposé? Mmh. Si ta main gauche la dit, je veux pas travailler, comment ta main droite elle va... Si ta... ton corps te dit, je bouge pas, mmh. si ta... tes jambes ne veulent pas bouger, est-ce que tes mains vont dire, bon, moi, je vais marcher à la place des jambes? C'est ça. Non, c'est ça. même l'image, comment c'est, c'est très important parce que quand même, je pense qu'on parle à un public qui est, qui est chrétien, mmh. qui, on doit, regardons tout dans la Bible. La Bible, et moi, je dis toujours, c'est le meilleur de livres, c'est, c'est celle qui nous permet d'avancer, yes. le, le bon de comprendre les choses comprenons vraiment même le corps. Si tes jambes, aujourd'hui, ici, mes jambes ne bougent pas, est-ce que mes mains peuvent dire « Oh ben non, je prends la place des jambes et puis je vais commencer à aller marcher. Non » Non <rire> On va aller faire du foot avec les gens. C'est pas, pas possible C'est pas possible <rire> Donc, pour être une chrétienne telle que nous sommes, on est interdépendant comme euh, ma sœur... Euh, Marie-Alexandra Marie Marie a dit. Oui. Amen, Amen. Donc vous l'avez compris mesdames, c'est une illusion. Ne vous dites pas que vous allez réussir seul. et surtout n'ayez pas l'orgueil de vous dire oh j'ai réussi seule. Mmh. Parce que de toute façon, pour réussir... Il euh, y aura besoin d'opportunités, il bon. y aura besoin que quelqu'un croit en vous ou mmh. croit en votre projet. Et en fait, les moindres opportunités, la moindre personne qui vient pour vous aider à un moment donné de votre vie est un pont mmh. vers mmh. votre destinée. Donc, il faut apprendre à reconnaître et à honorer les ponts et les portes. Yes. Mmh. C'est mmh. Les ponts et les portes. Amen. Et, et je voulais rajouter juste un petit truc, c'est mmh. que parfois, on pense que... Euh, par exemple, elle va bénir le Seigneur pour la réussite, mais il faut aussi qu'elle bénisse le Seigneur par le enfin, de façon générale, qu'on bénisse aussi le Seigneur pour le processus, yes. pour les challenges, ouais. en fait. Parce mmh. que c'est ça aussi qui fait grandir. Mmh. Et à chaque fois, on pense que euh, quand tout est rose, c'est là qu'il y a Dieu. Et quand c'est pas rose, ça veut dire mmh, que Dieu n'est plus plus pas. Mmh. Alors que la volonté de Dieu, c'est aussi qu'on puisse être éprouvé pour mmh. grandir, en fait. Mmh. Mmh. Donc même dans l'épreuve, il faut bénir le Seigneur. Et pas se dire, bah voilà, là c'est un challenge, je suis toute seule, il y a personne. Non, mais Dieu est dedans. Amen, Dieu, Dieu, est, est, dedans. Dieu est dans l'épreuve. Amen, amen, non. vous êtes édifiés j'en suis sûr Amen Nous <rire> allons donc passer à la deuxième erreur, c'est le manque de préparation avant de se lancer ou le manque de formation spécifique. Euh, toi, tu as fait une formation avant de te lancer justement oui. euh, dans ton métier que je retiens jamais là. modéliste, styliste. Ah, oui, voilà. <rire> avant de te lancer en tant que conseillère en image, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tu as pensé que c'était important en fait que tu fasses cette formation parce que je veux dire. Moi, je connais des conseillères en images qui sont sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas fait la formation. C'est elle qui voit. <rire> <rire> Mais sinon, euh, il ne suffit pas de, de juste euh, savoir s'habiller. Mm. C'est toute une étude derrière, en mm. fait. Donc moi, j'ai estimé que ben, j'avais pas assez de compétences. Et puis, euh, je veux quand même euh, c'est une activité rémunérée. Il faut respecter le porte-monnaie des gens. Ah, il mais... ah, mais... faut respecter le client. Merci. Il faut respecter le client. Il faut respecter le porte-monnaie. Donc j'estime que il me fallait, enfin j'estimais qu'il me fallait bah, un minimum quand même de connaissances pour être très rémunérée, bien. pour oui. apporter une expertise en fait. Mm. Parce que et puis d'ailleurs voilà même avant avant, avant cette, cette formation on me disait mais tu t'habites déjà très bien etc mais j'ai remarqué que, non, en fait, il y avait des choses que je n'assemblais peut-être pas forcément, mmh. ou des couleurs que je mettais qui ne m'allaient pas, mais tout ça, c'est une étude, en fait. Mmh. Donc, euh, voilà. Moi, pas je te prends de... un exemple, c'est comme, euh, des personnes qui décident qu'elles sont make-up artistes sans pour autant bénéficier d'une formation, ne fût-ce qu'une formation d'une seule journée. Je pense que, il y a des femmes, en fait, euh, elles se limitent. Mmh. Certaines ont peur de leurs compétences, elles, elles, elles n'ont pas confiance en leur cerveau. Mmh. Donc, okay. du coup, n'est-ce pas? Oui. Du coup, elles se disent, euh, je sais déjà faire la chose, si je veux encore faire l'école, ça va prendre trop de temps. Mais là où je bénis le Seigneur, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes quand même dans une génération où il y a des formations de toutes formes. Exact. Tu n'es pas obligé de faire un bac plus 17, mmh, en fait, aujourd'hui. Tu peux faire quelque chose de court, ou tu as un mentor qui te, qui te forme, oui. qui te donne de la connaissance, mais il faut quand même le faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il faut le faire c'est nécessaire de passer par la formation. Et puis même, c'est la formation ouvre aussi des portes. Oui, Je veux dire, par exemple, une make-up artiste qui vient de telle école, telle académie de, de, de make-up, par exemple, mm -hmm. euh, bah, ça peut lui ouvrir des portes sur les plateaux télé, sur... Euh, voilà. Très bien, oui. C'est le, le réseautage, réseau. en fait. Oui, et ça donne oui. une légitimité, oui. en aussi. fait. Ça donne une légitimité, je veux dire, vrai. entre la make-up artiste qui s'est formée toute seule et celle qui sort d'une école, bah, le jour d'un mariage, par exemple, la mariée, peut-être qu'elle aura tendance à vouloir aller chez celle qui est beaucoup plus formée. formée. Mais c'est ça, que... c'est que comme aussi on est dans l'ère de l'auto-formation, mmh. on a tendance à dénigrer ou à ne plus voir l'importance d'une personne qui a une véritable formation. Mmh. Parce que comme on dit que Google est ton ami, tu peux aller, tu vas trouver toutes les informations. Moi, Google est mon ami. De... Mais il n'y a pas de problème. <rire> Je pense que Google, aujourd'hui, c'est l'ami de beaucoup de gens. <rire> en tout <rire> cas. C'est l'ami de beaucoup de gens, mais problème. il n'en demeure pas moins qu'une formation euh, sérieuse, bien faite, bien construite, mais c'est imbattable, c'est mmh. indéniable. Ouais. Donc euh, non, il oui. faut pas du tout avoir peur, justement comme tu l'as dit. Mmh. Et de, des fois, voilà, effectivement, on minimise son cerveau oui. parce qu'on se dit, je, comme tu l'as dit, je vais perdre du temps, ou alors euh, que non, je sais déjà, mmh. j'ai l'appel soi-disant, mmh. ou j'ai le, le feu. Je, je sens que j'ai aussi le feu vert du Seigneur, donc ça me suffit. Mmh. Mais David, euh, il, a, il, il, a, il a pris soin des brebis. Il mmh. ne pensait pas peut-être que c'était une formation pour lui. Vrai. Mais en réalité, ça l'était. Et, et je vais finir en disant que j'ai regardé un poste de Tasha Cobbs très dernièrement. Je pense que tout le monde à cette table connaît Tasha Cobbs. Yeah. Yeah. Wow. La tantine qui est aux États-Unis. Non, mais elle est Je trouve qu'elle est vraiment. Elle est vraiment arrêtée. Elle est vraiment édifiante sur plein de points. Oui, pourquoi tu refuses oh, oh, Mais c'est une ah, bonne bon chose. Un ah, c est c est bon. Ce que je voulais dire, c'est qu'elle a fait un poste tout dernièrement dans lequel elle expliquait que avant d'entrer dans son ministère, elle a été pendant deux ans manager dans un entrepôt, mmh. alors qu'elle savait qu'elle avait un appel dans le ministère, donc que ce soit dans le champ ou aujourd'hui en tant que pasteur de son église, elle savait qu'elle avait l'appel, mais elle a travaillé pendant deux ans. Et pendant qu'elle travaillait, elle explique que c'était un calvaire pour elle parce que euh, elle avait ce feu, mmh. mais elle dit aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a une corrélation entre la saison que vous traversez et du coup la saison de formation wow. et l'objectif final. Wow. Aujourd'hui, tu ne vois pas que tu dois te lever chaque matin pour aller en cours, pour devenir ou pour occuper tel poste et ça te fatigue parce que tu as des contrôles, ça te fatigue parce que tu te rends des, des comptes à un professeur, etc. Mais tu ne vois pas que dans cette formation, en réalité, il y a des clés mmh. qui te sont directement injectées Exactement. et que tu vas en fait utiliser plus tard. Mmh. Et elle explique que, au travers de ce poste de manager, elle a pris à manager, ah, voilà. qu'on le veuille ou non. Un ministre mmh. qui est qui, un ministre de l'Évangile qui est pasteur de son église, qu'est-ce qu'il fait il, qui manage, qui manage, qui il manage. Il manage les membres de l'église. Donc, une chose qui peut sembler séculière, mmh. finalement, Dieu l'utilise pour euh, une fois qu'elle qu qu est dans son office. Totalement. Donc, ne négligeons pas les formations. Non, ne euh, négligeons euh, pas. Euh, je pense qu'il faut. Euh, et puis, il faut beaucoup encourager aussi les femmes à ne pas euh, avoir cette limite, oui. cette limite en elles, en se disant je ne suis pas capable en fait d'aller jusqu'au bout, parce oui. que tu sais certaines femmes qui fuient les formations, c'est aussi parce que à un moment donné, elles ont essayé, mais ça n'a pas fonctionné. C'est vrai. Parce euh. que le, le chemin euh, scolaire typique n'est pas forcément celui qui correspond à mmh. tout le monde. Mmh. Et ça, en fait, il faut se le dire. Et, et surtout, il ne faudrait pas qu'une femme qui se dise « Bon, je n'ai pas réussi à faire euh, Bac plus 4, que ça veut dire que j'ai échoué. Oui. » Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a plein de possibilités, ah, en fait, oui. parce que le succès ne se résume pas à Bac plus 4, je me rappelle. Quand à l'époque où je suis partie en Afrique du Sud, je t'avais raconté, euh, j'ai rencontré un, un monsieur euh, qui, euh, qui était très diplômé, un blanc, qui était très diplômé et qui était dans les finances, oui. qui avait gagné énormément d'argent, qui était multimilliardaire à un moment donné de sa vie. Il était marié, il avait tout ce qu'il voulait et puis un jour, par euh, mauvais investissement, il se retrouva avec rien et sa oh. femme l'a quitté et je l'ai oh rencontré non. à la rue. Wow. Il était à la rue. Oui. D'accord Et c'est pour vous dire que en fait, tout ne se trouve pas forcément dans le diplôme. Oui, c'est vrai. Mais tout se trouve dans les compétences qu'on acquiert. Donc c est, c est, la formation, c'est pas juste une question de diplôme. C'est beaucoup plus ah, même joueurs. une question de compétences, ah. en fait. C'est ça. Parce que si tu veux avoir des, des, des clients qui vont te recommander, vaudrait mieux que tu sois vraiment compétent dans ton domaine. Amen. Comme disait Marie-Alexandra, respectons le client. C'est ça. ça. Et puis, il y a des formations aussi qui sont gratuites aujourd'hui. Mm -hmm. Oui. Il y a des formations qui sont gratuites. Moi, je sais que par par exemple, le métier de community manager, je l'ai appris il y a très longtemps mmh. en stage et euh, j'ai commencé à l'exercer, euh, je l'ai appris en 2012, j'ai commencé à l'exercer à mon compte cinq ans après. Mmh. Mais j'ai dû me remettre dans des formations parce que le digital, bah, ça va très vite en mmh. fait, les mmh. choses mmh. évoluent. Mmh. Donc, j'ai dû passer par plein de formations et euh, j'avais pas les moyens à cette époque-là. Bah, il y avait mmh. des formations gratuites, bah, ça prend du temps, mais c'est nécessaire. Ouais. C'est vrai, oui, ça ouais. prend du temps, mais c'est nécessaire, donc si on fouille bien, il y a de quoi faire, en fait. C'est pas une, une question d'argent. Et puis, si c'est vraiment Dieu qui t'appelle à faire cette chose, comme on dit, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Mmh. Amen. Mmh. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour mon école. En fait, je me suis lancée comme ça. J'ai dit, bon, allez, c'est bon, j'y vais. Et il m'a ouvert les portes. Amen. Et les finances Amen. aussi. Amen. D'ailleurs, j'ai un petit témoignage mmh. par rapport, justement, au fait de se former. En fait, en 2020, j'ai vraiment ressenti dans mon, dans mon cœur, que je devais donner comme une autre suite à ma carrière professionnelle. J'avais des envies depuis longtemps et je sais que j'avais besoin de me reformer. Sauf que je travaillais déjà et pour moi, ce n'était pas possible de retourner à plein temps dans les études, etc. Et mmh. le Seigneur comme toi, Marie-Alexandra, a mmh. ouvert une porte pour que je reprenne une formation que je suis actuellement. Et je sais pertinemment que c'est la voie par excellence qui me permettra d'atteindre cet objectif. Wow. Ce n'est pas seulement les gens, mais c'est de suivre la formation en fait qui va me le permettre. Très bien. Mmh. Mmh. Les filles, on va vite avancer dans notre plan parce ah qu'il oui. ah ah ah nous reste 20 minutes. Bon, on a encore plein de points à voir. Yes. Alors, on va y aller très très vite et justement je vais sauter dedans euh, le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que il y a celles en fait qui euh, elles ont envie de commencer mais elles commencent jamais, elles ne mmh. commencent jamais. Est-ce que toi ça t'est arrivé au moment où tu voulais te lancer de te dire bon? Faut il faut que je crée cette marque-là, il faut, il faut, il faut, mais à chaque fois tu recules, tu recules, tu recules et tu ne te lances jamais. Alors, euh, moi non, parce que même mon mari me dit des fois il faut que je me calme. <rire> bon On est de la même espèce. <rire> Sincèrement non, parce que bah, moi je suis quelqu'un, euh, en fait quand j'ai une idée, en tête, je l'ai pas autre part, mmh. mais vraiment pas autre part. Donc ça veut dire que quand j'ai une idée, je, je me donne au moins tous les moyens pour réussir. Amen. Là, par contre, on, par exemple, pardon, parlait de des formations. Il euh, faut savoir que moi dans tout ce que j'ai fait, bah, je me suis formée. Mmh. Euh, j'ai fait un, un CAP, j'ai fait un BTS esthétique, j'ai fait un CAP esthétique, j'ai fait un BTS esthétique, et même je ne le savais même pas par la grâce de Dieu, euh, le bac que j'avais fait avant m'a même permis d'avoir la connaissance justement pour l'esthétique, tout ce qui mmh. est anatomie et autres vraiment on voit comment le Seigneur dispose des choses mmh. euh, vraiment moi je suis quelqu'un vraiment quand j'ai une idée euh, je me mets euh, entre les mains du Seigneur je prie et je fonce je vous, je vous raconte une anecdote bah, comment même j'ai créé euh, Dynasty il faut savoir que bah, je euh, j'étais euh, dans mon année de BTS esthétique et euh, je comptais en fait euh, continuer en NBA et il euh, y avait le temps des vacances justement et euh, j'étais chez moi il euh, faut savoir mon papa est décédé donc ça veut dire que quand ma mère euh, Ma mère, elle est aussi décédée maintenant, mais c'était une femme d'affaires. On savait que enfin, c'était des, des hommes d'affaires, eux deux, du coup, parce qu'ils faisaient des allers-retours. Et euh, du coup, on avait une chambre en vide, une chambre vide. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, en fait, euh, pendant l'été, juste créer, faire quelque chose euh, euh, dans la chambre et tout, histoire de voir comment ça va prendre l'esthétique. Et vraiment, par la grâce de Dieu, je me rappelle à l'époque, c'était vraiment Facebook euh, qui était à la page. Ma vidéo, elle a fait, je ne sais pas, 50 000 vues. Et wow. euh, tout le monde avait partagé et j'ai eu des clients pour tout l'été. Wow. Et euh, je me suis dit bon ici écoute, euh, le, le diplôme tu l'as, la connaissance tu l'as, euh, pourquoi pas commencer mm. Donc c'est là où j'ai commencé justement l'institut à domicile. Mm. J'ai travaillé à domicile pendant plus de deux, deux ou trois ans et ensuite je me suis dit non. Je vois que les clients commençaient vraiment, je conseille vraiment un, un, un bon carnet, de mes clients, ma clientèle, je me suis dit ben, pourquoi pas ouvrir le salon Directement, du coup, bah, mon mari, c'était euh, mon prétendant de l'époque. Euh, il m'a aidé à, à trouver euh, justement euh, le local où je suis. Mm -hmm. C'est le premier local qu'on a visité. J'ai eu un coup de cœur parce que comme il était sur euh, deux étages, parce que du coup, il faut savoir que l'institut est en haut mm -hmm. et l'atelier est en bas. Donc, j'ai eu vraiment un coup de cœur. Je me suis projetée et je me suis dit bon, ça y est, je vais le faire. Et ensuite, j'ai euh, ouvert ma marque de cosmétiques. Pour moi, moi, quand j'ai une idée, je fonce. Tu fonces <rire> Non, mais tout. Des fois, c'est pas bon. C'est vrai aussi, c'est le piège des fiches. Le... Ah ouais. Bah, bah, ça vraiment, je peux le dire parce qu'il y, y a eu des moments où je… je bon, c'est pas trop le thème, mais je me suis un peu entremêlée les pinceaux mmh. parce que tellement que une, je suis une personne qui a énormément d'idées… que bon, C'est ça. que <rire> C'est vraiment, les... vraiment le... mon mari me dit toujours, il faut se calmer. Mais moi, je bénis le Seigneur pour l'équilibre qu'il accorde hein, à, mon, à mon cher mari. Oh, Amen. Parce que je suis vraiment quelqu'un qui qui est qui est une fonceuse et lui c'est quelqu'un qui est beaucoup plus réfléchi donc vraiment ça nous donne cet équilibre là pour oui. pouvoir pour pouvoir vraiment nous lancer dans nos projets mais euh, faut vraiment faire attention aussi de oui. pas toujours euh, être speed c'est ça c'est ça faut savoir mm. modérer tout ça mm. mais en tout cas ce que je retiens dans ce point là c'est que c'est important, en fait, euh, c'est important d'avoir l'audace. Mmh. Ouais, mmh. C'est important d'oser. Mmh. C'est important, même si c'est vrai qu'il faut savoir se cadrer. Mais si je dois, si on doit s'adresser, pardon, à, à des femmes euh, qui souffrent de ce syndrome de l'imposteur et qui se disent oh non, je ne pas réussir et tout. Foncez. Amen. Il n'y a rien d'autre à dire. Foncez. Tu as compris <rire> C'est ça. On surtout dire qu'on n'a pas le choix. En fait, euh, tu n'as pas le choix. Euh, il faut y, y, y pas aller pas à un moment donné. Ouais. Ouais. Alors, autre erreur, être trop émotionnel par rapport à son business et croire que tout le monde doit te soutenir. Eh, mon Dieu. Franchement, ça c'est faux. Hein. <rire> ça ah, c'est non non, non, une normalité. réalité. C'est ah, ouais, une illusion. Hein. Non, mais non mais vous vous rendez pas compte comment j'ai souffert de ça. Mmh... Oui. Dis-nous. Ah non, donnez-nous des mouchoirs déjà si <rire> vous les mouchoirs. Les mouchoirs. <rire> non, il euh, faut savoir que quand j'ai lancé mon business, euh, bah, j'ai quand même beaucoup d'amis et euh, en fait, moi, je ne comprenais pas. Je me disais que bah, comme je connais beaucoup de personnes, ça veut dire que automatiquement, quand je lance mon business, donc ils doivent tous venir dans ma boutique. C'est ça. Eh, hey, quelqu'un a rigolé, quelqu'un a rigolé. <rire> non, mais je me suis dit vraiment, c'est obligé, en fait, vu que je... je, je voilà, je fais de la création, elles ont des mariages. Le pire, des fois, même, tu parles avec certaines, elles disent « Ah, il faut que j'ai déposé mon palme chez le couturier. » Oh tu oh là <rire> là <rire> là. es ouais, Ma belle, oh oh oh là. je me vois pas. <rire> » En plus, le pire, ou, ou bien, elle regarde la page. « Ah, de la tenue que tu fait, là, c'est hein? Je vais prendre le modèle, je vais aller chez mon couturier. » Non mmh. wow. Mais après, je me suis, je me suis posée. Franchement, j'en souffrais énormément. Mmh. Et je me suis posée, je me suis dit « Non, ici tu si t'as des amis qui sont entrepreneurs, est-ce que tu vas tous les jours chez eux vrai, non. Ça. non, non, non, non, non. Ça c'est la vérité. Ça, va aussi se remettre mmh. en question. Mmh. Mmh. Est-ce que tu vas tous les... C'est impossible. On ne peut pas soutenir tout. Le monde, même si t'as as, l'envie, tu as, je ne sais pas. C'est impossible. C'est vrai. Mmh. Mais par contre, c'est à nous de garder notre cœur. La parole, je déclare vrai, quoi. Ça. Garde ton cœur plus que tout autre mmh. chose. Mmh. J'ai appris, je me suis mis dans la, devant la face du Seigneur. Je lui, parce que moi, je suis quelqu'un vraiment. Je je ne pas, je fais pas semblant. C'est-à-dire que mm -hmm. j'ai un cœur, même les personnes qui me connaissent, vraiment, non, moi, c'est, c'est tout ou rien. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire que quand je donne, je donne, et j'estimais que pour, pour ça, ben, mes amis devaient me le rendre, forcément, en venir, en venir consommer dans mon, dans mon magasin. Et mm -hmm. j'ai dit, non, c'est pas possible. Mais, c'est à toi de garder ton cœur. Mmh, tu ouais. entreprends, mais tout le monde n'est pas obligé de venir chez toi. C'est mmh. vrai. Tu entreprends, mais avant que tu puisses entreprendre, tes amis avaient leur habitude. Oui, avaient, vrai, leur ça. avaient leur prothésie. Avaient leur, leur esthéticienne. Oui. Avaient, euh, euh, moi aussi j'ai pris là. Donc, donc <rire> la personne ne va pas forcément venir me voir. Euh, voilà. j'ai appris à me, à me parler et oui. à me, à me reconforter parce que, sincèrement, c'était très dur. Wow. Je me suis dit non, Seigneur, écoute. Forge-moi. Amen. Amen. Forge-moi parce que si vraiment ça tenait qu'à moi, moi, comment euh, mes copines, venez faire vos oeufs chez moi. Venez faire vos tenues chez moi. Mais non, elles avaient leur habitude avant. Il faut apprendre aussi à respecter ça. Voilà. ça elles sont ouais, pas obligées. Exact. Et ça ne veut pas dire que c'est pas des bonnes amies. C'est mmh. ça. Mmh. Mmh. ça. Aussi. Et puis la cible, c'est pas forcément tes amis. C'est ça. Aussi. Et puis il y a différentes... Euh différentes formes de soutien, en fait. Oui. On peut aussi soutenir en partageant les publications, on peut soutenir en, en, en voilà en faisant le bouche à oreille, en autant, faisant au sang pour, hein. voilà, au pour autant. J'attends ton autant cru, <rire> J'aime bien les dons. Bah D'ailleurs, oui, bah petite oui. pub. Voilà. Surtout, n'oubliez pas de soutenir votre <rire> chaîne préférée Evangile TV en envoyant un don. Vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche juste en dessous du yeah. player. Yeah, yeah. Voilà, donc envoyez les dons. Pour <rire> Puisque nous parlons de soutien. ça, oui, il y a pour ça différentes... va rebondir. Voilà. voilà. Ah, il y a différentes oui. façons de, de, de soutenir. C'est vrai. Donc euh, moi, je sais que moi, dans mon activité, bah, par exemple, mes cousines qui, elles aussi, entreprennent, elles ne sont pas forcément mes clients. Hum. mais maintenant elles me soutiennent euh, par exemple dernièrement j'ai rédigé une plaquette et ma cousine qui m'a dit ah je veux bien voir elle a jeté un oeil elle m'a donné son oui, avis qui oui. m'a beaucoup aidé oui. moi ça, ça, ça m'a aidé c'est un soutien pour un moi qu'il aussi, aussi. faut savoir reconnaître en fait ou parfois on a nos parents par exemple bah, voilà ils vont pas forcément avoir recours à nos services mais ils ont une façon de nous soutenir aussi hum. donc euh... moi ma mère me soutient elle regarde partout je prêche <rire> bah, là, partout il y a ma tête <rire> même <rire> les lives instagram tu vois ma mère est là. là, là. <rire> Mais maman oui, elle, est est elle est toujours connectée et le maman. pire c'est elle va ah, regarder elle va ah, regarder oh, regarde. oui bonjour maman Bizou, bizou. Le, le vrai, vrai, comment. Maman, maman Mathilde. Hey, maman Mathilde okay, le, le pire avec elle, c'est que je sais pas comment elle fait parce que je ne lui envoie pas le lien. Mais elle trouve. Tu es là ce elle est connectée. <rire> elle me poursuit, elle me suit. Ah, c'est ça, ça qu'on Oh wow. Donc ne soyez pas émotif, ne soyez pas émotionnel. Ah, Sachez tout. que il y a une cible pour votre business et hmm. vous allez réussir si vous vous focalisez sur la cible. Les personnes qui sont autour de vous. Elles peuvent vous apporter un soutien quand elles ne peuvent pas vous oh apporter non. ce soutien et ce n'est pas grave oh. et on va évoluer, évoluons, et ne pas travailler. <rire> oh là là, pardon. Non, mais oui, <rire> vous pensez que tout le monde aime travailler. Ah, <rire> ah, moi je dis. Ah, si. ah, euh, je, hein. yeah. <rire> ouais, je peux pas. <rire> tu ne pas ne pas travailler, ah, tu veux dire, ah oui. Mais oui. en fait, regardez, la plupart des jeunes filles de, cette, de notre génération je suis désolée, je dois le dire mmh. veulent être des influenceuses mmh. parce qu'elles n'aiment pas travailler et qu'elles se disent mm -hmm, que en fait, le succès, la réputation euh, ça viendra comme ça mmh. l'argent, ça viendra comme ça beaucoup hein oui, aujourd'hui les influenceurs vraiment, mais... ils se battent pour nous, nous expliquer qu'ils ne sont pas influenceurs mais créateurs de contenu mmh, mmh, donc mmh, mmh, mmh. euh, c'est un véritable métier <rire> avec, non, un non, avec un calendrier, un calendrier disons, mais <rire> c'est un métier <rire> pour faire une vidéo ça, ça prend déjà trop de Mais... temps. Au oh, oh, montage, tu dois apprendre bah, ah des oui. choses. Tu dois ça. faire du montage, tu dois faire de l'assemblage, tu dois faire de la bière, En réalité, il faut travailler. Il faut travailler pour tout. Oui. Même si quelque chose te passionne, mais tu vas travailler. En fait. C'est un travail. Il faut, oui. euh, il faut arrêter. Et c'est une réalité. Oui. C'est vraiment une réalité. Je pense que on... le passant Paulette disait ça euh, dernièrement quand elle prêchait au culte. Elle disait que la génération d'aujourd'hui n'aime pas travailler, oui. n'aime pas les efforts, n'aime pas travailler. Mmh. Ça se voit même à l'école. Franchement, la vérité, hein. moi... Mon Dieu, la façon de... Ce que mon père a mis dans ma tête, là, <rire> qui m'oblige à travailler. Ah je, oui. je vais raconter une anecdote. Mon père est au Congo, et donc j'arrive en France à un certain âge, je suis très jeune, très très jeune. Mon père m'écrit une lettre. Il écrit une lettre, dans la lettre, il raconte plein de trucs, et après, il fait un dessin, il fait un schéma, en fait, euh, du parcours scolaire que je devrais avoir. Il commence à l'école maternelle, élémentaire, jusqu'à la maîtrise. Bon, je ne suis pas allée jusqu'à la maîtrise. Il faut être vrai. Je dis la vérité, je ne suis pas allée jusqu'à là-bas. Mais en gros, il me dit, voici le chemin que tu devras suivre. Il mmh. t'a fait une carte quoi. Oui. Mmh. Et tu sais, à la fin de la lettre, là où un papa entre guillemets normal aurait écrit, je t'aime ma fille, mmh. je pense à toi, mon père m'a écrit Jusqu'à preuve du contraire, <rire> tu es la fille unique de Kala Théophile et de Béba Mathilde. Par conséquent, tu n'as pas droit à l'erreur. Oh. Mm. Cette phrase, j'avais 10 ans quand j'ai lu cette phrase pour la première mm. fois. Mm. Elle, est restée, elle est restée dans ma tête. Et, en fait, aïe. cette phrase, je la connais par cœur. Mm. Elle est restée dans mm. ma tête. Et Autant je pense que bon, ça ne m'a pas toujours rendu service mm. parce que ça a pu mettre des pressions dans certains moments. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est ce qui m'a. Ça m'a drivée, en oui. fait, je vois. Vrai. Ça m'a drivée à être excellente, même Dans à l'école, à ramener non, non, non. de bonnes notes. En fait, je me suis juste dit, j'ai pas droit à l'erreur, mm -hmm. c'est tout. Mm -hmm. et, et le truc, c'est que aujourd'hui, moi, je regarde la génération. La génération que je vois aujourd'hui là, c'est parfois trop facile, tu vois. Mmh. Les gens ne veulent plus faire de longues études, les gens ne veulent plus… Tout est rapide plus. déjà Tout est à la ça. base. Tout est moi, pas comme fast C'est fast ça. life. On est, en, on est en mode génération micro-ondes, voilà. génération fast food. Donc ça veut dire, comme on dit chez moi, donc tu prends, tu, tu chauffes et puis tu manges directement. Vous, savez, vous connaissez les pâtes à boxe, non oui. oui, voilà. <rire> voilà. Tu ça. prends, tu chauffes, tu manges. T'as pas le temps, un bon poudou, moi je suis une Congolaise. Hein. <rire> <C 'est ça. rire> Le produit, ça prend du temps. C'est fait. Ça prend du ça temps. Prend du ça temps. temps. temps. Mais quand tu manges ça, c'est <rire> <très> bon. C'est très bon. C'est c'est mal doux. Mal doux. <rire> Donc il faut. Ouais. Non mais non mais c'est vrai, c'est vrai. Il faut vraiment. Moi j'estime que même cette génération là, c'est nous en fait on donne le ton parce que oui. avant c'était nos mamans c'était plus euh, oui les mamans restent à la maison, oh, les femmes oui. restent à la maison. Oui. Aujourd'hui il y a beaucoup plus de femmes entrepreneures. Donc moi quand même, j'entends même que les femmes n'aiment pas travailler, moi, ça me dépasse. Oui. Je me étonnant. dis, mais à, à, à, à quel moment, en fait? Mm -hmm. Mm -hmm. Mais parce que l'argent est devenu facile. Il y a de l'argent. Je pense qu'il y a certaines personnes qui, grâce à leurs valeurs, se disent, OK, moi, je vais travailler, je vais aller jusqu'au bout, etc. Mm -hmm. Mais la réalité, c'est que l'argent facile a Absolument gâché la oui, moitié de beaucoup. Mais parfois, ce n'est pas à la maison qu'ils ont eu ces pensées-là, ah oui, c'est oui. à l'extérieur. C'est oui. dehors, bah, c'est les sociaux. Hein. Ce qu'ils regardent, c'est ouais. oui. à travers des réseaux, réseaux sociaux, sociaux, sociaux. et parfois bien fait par les parents. attends, bah quelqu'un quelqu vient euh... sur YouTube et te dit « Alors, euh, moi, avant, je... moi, je travaillais pour... »« Et je gagnais 1500 500 euros par mois. »« Et puis, du jour au lendemain, j'ai pu faire de l'argent sans rien faire. » Les voilà, oui, qu en films fait. qui viennent souvent, c'est quand faux. Les vidéos C'est un mensonge diabolique, je oui. suis désolée, mmh, mmh, Dieu mmh, mmh, a travaillé. Quand il s'est mmh. arrêté pour créer le ciel et la terre, c'était du travail. Mais Bien maman, sûr, puisqu'il s'est même reposé tu le septième jour. Dire ah. <rire> qui se repose alors qu'il Même qui Dieu le. Travaillé. Non mais attends, moi il aimé ça, attends, je rebondir. <rire> non, <rire> mais c'est vrai attendez le premier jour il a créé ta ta ta c'est la terre le deuxième jour il a créé ça non non non il a chassé non dieu lui-même est l'exemple parfait je l'ai dit au début on parle quand même à des, à des femmes chrétiennes, à des mmh. femmes qui craignent Dieu. Oui. Dieu notre, qui est notre exemple par excellence, mmh. je pense. Mmh. Mmh. Je pense que quand vous regardez oui. à votre vie, à la personne à qui on veut ressembler, c'est à Christ. Mmh. Ça. Et la Bible nous dit que Dieu a travaillé. Mmh. Tu crois quand il créait la, le, le ciel et la terre, il faisait quoi C'était un travail. Ça, et quand ça, on ouais. dit que le septième jour il se reposa tu te reposes, pourquoi Parce que tu as travaillé, voilà. parce que tu as fait quelque chose. En fait, chose. on se repose sur la base d'un travail accompli. Sinon, c'est pas du repos, ça s'appelle de l'hibernation. Mmh. Mais ah, tu je peux vais pas plus, tu, tu peux pas te reposer ouais. sur la base de rien. C'est que c'est pas toujours bah, Mais des oh. fois tu es fatigué d'être fatigué. Mais oui mais c'est dommage tu es coincé. Tu es fatigué d'être fatigué, et, et, et ça fatigue. ça fatigue. Non mais c'est vrai ça aussi. Oh là là, oh là là. Il nous reste deux points à voir. Oui. Il nous, il nous en reste deux. Mm -hmm. ah, le dernier il est trop intéressant. Allons -y, allons -y, allons -y. Mais on va voir l'avant-dernier. Euh, le fait de vouloir, euh, comment dire, hum, mmh. faire comme tout le monde, mmh. ne regarder qu'une seule direction pour lancer un business. Je vais vous donner un exemple concret. Oui. Euh, ben, on a eu quand même une grosse, grosse montée de make-up artistes, comme, si yes. comme si c'était le seul métier qui existait. Mmh. Est-ce qu'on peut mmh. en parler un peu quand même <rire> Non, je, je vous aime beaucoup mes amis make-up artistes, <rire> mais je sais pas, hein. Je j'ai des problèmes, parce que <rire> à toi, je me dédouane de tout ce qu'elle vient de dire. Ah, ça, t'as bien choisi l'exemple. Mais non, mais non, non mais très, vrai. non, mais très sérieusement, est-ce que c'est le seul métier qui existe aujourd'hui ah, Non, non mais, mais pas que ça. Même aujourd'hui, aujourd euh, on parle de make-up mais même les prothésistes, les PO à domicile, <rire> oh là là, euh, oui. Les, oui. Les, les étudiants à domicile, mais il y en oui. a énormément. Tous ces métiers-là. Oh là bon, là. Les femmes, j'ai des clients qui ne Enfin, qui ne même pas à ça, la bah, à force de venir au salon, ils voient quand même qu'il y a du monde. quand ça dit, Ah, mais oui, tu fais des formations, <rire> j'ai dit Oh, oui, oh, j'ai envie de faire une formation. <rire> je dis « Qui, toi Tu étais client. faire la formation. Mais c'est enfin, parce qu'elle je... voit que ça marche aussi, ça. et ça crée l'engouement. Ça crée l'engouement. Et, et, et je trouve ça dommage, en mm -hmm. fait. Parce que moi, aujourd'hui, quand je me réveille le matin, je vais au travail, je sais que où je vais, j'aime ce que je fais. Ça. Je suis Amen. passionnée de ce que Amen. je fais. Je trouve ça désolant des personnes qui, enfin, après chacun a sa vie, hein, j'ai envie de dire, mais je trouve ça désolant quand même tu te, voilà quoi, tu te forces à faire quelque chose seulement pour gagner quelque chose. Mmh, mais ah pour mais ça ça, ça tu sais ça doit nous plaire. Ça peut pas fonctionner quand c'est, en tout cas, tu peux pas entreprendre sur la base de, je le fais pour pas... gagner de l'argent. Mmh, mmh, mmh, mmh. yes. Ça peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner. Ça, ma, ma chérie, ça va pas fonctionner. <rire> D'accord? Peu importe le métier que tu veux faire, il faut aussi que tu sois conduite par une Amen. vision. C'est pas euh, juste euh, parce euh, que tout le monde le, le fait, fait que tu, que tu le fais. Dernier tôt. point en cinq minutes, les filles. Mmh. <rire> vouloir impressionner les gens, oh, réussir bien. pour être admiré. En fait, dans, oh, ce, wow. dans cet épisode, on a allé crescendo, quoi. <rire> là, des <rire> Mais là, tu as fait la minute plus douce la plus. Mm -hmm. Vouloir impressionner les gens, je réussir vrai, Je, je trouve que ça, re, ça, ça rejoint un peu le point précédent. Mm -hmm. En fait, tu fais des choses sur la base des autres. Tu es esclaves du regard des autres. Wow. C'est trop dommage pour une chrétienne qui est, qui a été rendue libre par, par euh, Christ. Par Christ. Wow. Tu es esclave du regard des gens, tu veux impressionner les autres. Donc, en fait, ton standard, c'est. Donc, tu, vis pour, tu oui. vis pour les autres. Tu vis pour les autres. T'es pas un, une bête de foire, on n'est oui. pas dans un cirque ici. Oh. Fais oh. Ce, qui, ce qui est en toi, tout simplement. Amen. Et il, il suffit simplement de plaire à Dieu. Amen! Celui Amen. qui avait les cinq talents. Et mmh. qui a été jugé bon et fidèle serviteur, mmh. c'est parce que il a fait en fonction de ce que son maître lui a donné, mmh. et il n'a pas regardé à celui qui avait reçu deux, il n'a pas regardé à celui qui avait reçu un. Mmh. Il, il a ça. fait en Alors fonction que celui de celui qui avait reçu injustement. Il, il a regardé aux mmh. autres, mmh. il a regardé mmh. d'abord au maître, il a jugé un maître, et il a regardé à ce que les autres Votre. avaient. Mmh. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Ah, Exactement. Mmh. Mmh. Exactement. Mmh. C'est profond. Hein. C'est dit libre. Soyons libres de faire ce que nous avons à faire. Tâchons de faire plaisir à Dieu. Premièrement, c'est ce qui compte. Yes. Amen. amen, amen, amen. Tu n'as pas besoin d'impressionner les autres pour être admiré. Moi, je dis toujours. Commence déjà par t'admirer toi-même. Euh, déjà. Fait, ça, mais la base. Ouais, Maintenant, la base. commence par t'admirer toi-même. Commence par euh, euh, toi-même admirer le travail que tu fais, les choses mmh. que tu veux faire. Commence à t'encourager toi-même. Mmh. Regarde-toi mmh. dans un miroir et dis-toi que tu es une créature merveilleuse en Amen. fait. Amen. Et dis-toi que Dieu veut faire de grandes et belles choses au travers de toi. Tu n'as pas besoin de regarder les à gauche, autres, à droite. À ça. gauche, à droite pour faire des choses incroyables. Mais justement, je pense même que c'est ça qui nous tue. Mmh, justement, on oui. prend pas assez de temps à nous connaître nous-mêmes, ah à oui, connaître voilà. notre valeur, mmh, à voilà. connaître qui on est. Mmh. Parce que je pense que si on prendrait le temps, justement, de se poser et de se regarder et de voir le, les talents, les dons que ce Seigneur pas déposé en nous, on n'aurait même pas le temps de s'occuper des autres. C'est wow. ça. C ce qui nous tue, j'ai aimé ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que ce qui a fait même qu'ils puisse justement se perdre, parce qu'il a d'abord regardé à ce que tout le monde faisait. Il a dit, hé, mmh. eh, mais ont fait ça. Moi, genre, je, je vais perdre mon talent, donc je prends, je cache. Mmh. Mais peut-être s'il mmh. serait posé, hein, c'est ça. On va, je, je vais regarder la caméra directement. Mmh. Si c'est prends <rire> le temps, <C> fort, <rire> vraiment, <rire> de te poser, de t'asseoir et d'admirer la personne merveilleuse, la personne extraordinaire que Dieu a fait. Mais tu diras waouh, en fait, j'ai même pas besoin de de me calquer par rapport aux autres. C'est vrai qu'on a besoin d'inspiration mmh. pour avancer. On a mmh. besoin de mmh. s'inspirer. On, on ne copie exact. pas. On ne copie pas. Aujourd'hui, je peux voir euh, le, le pasteur Grâce tiens, un, un une telle émission. Je me dis waouh, mmh. mais euh, mmh. Seigneur, c'est tellement beau. Peut-être que moi, si tu m'as appelé à ça, je viens, je me rapproche. Tu pasteur. Comment est-ce que tu as fait Alléluia mmh. voilà. Amen Pasteur, est ça. Amen. comment, comment est-ce que tu mènes l'équipe Comment est-ce que tu mmh. diriges mmh. Des fois, en fait, on veut tellement… Je rebondis, mais la première question. On veut tellement oui. paraître, en fait, mmh. qu'on ne prend même pas le temps de s'approcher, justement, mmh. auprès des gens ou va les, se, se, se, se sourcer, s'informer et vrai. se former. Mmh. C'est oui. vrai c'est vrai. La vie est devenue tellement, ben, non, si je vais le voir, elle ben va croire que, oh, non, mmh. oh non, non, non, je vais faire les choses par moi-même. Non. Toujours. Mmh. Tout à l'heure, on l'a dit, c'est ouais. ça. Tout à l'heure, on l'a dit, on est un cas. Amen. Mmh. Si ma soeur avant, je suis contente, et je vois que sinon, on est peut-être dans la même catégorie, je viens sagement. Tu viens, ma sœur, comment est-ce que tu fais ça? Très, très bien. Apprends-moi à faire. Très mmh. bien. J'ai envie, moi aussi. Amen. Ah, le Seigneur, attention, tu sens qu'il t'appelle à ça. Ok, Ta, ta, ta, regarde-moi ce que j'ai fait, je fais. Mais ça, c'est moi ce que j'ai fait, fait. fait. Mais prends ça, inspire-toi et rends le lieu secret. Prie pour Dieu yes, qui yes, te révèle. Alléluia. Yes. Amen. Ça me fait penser à ce que Pasteur Paulette, elle avait dit il y a, il y a longtemps. J'aime bien prendre cet exemple, exemple de la patate. Chaque histoire revient encore sur ce plat. on oui, oui, <rire> parler de patate. Oui, oui. Comme j'aime manger, ça va. Ah, c est c est ça. Ça. Mais c'est ça en fait, c'est que la pomme de terre, elle a été déclinée en plusieurs formes. Mmh. Je veux dire, il y, a des pur... il y a la purée de pommes de terre. Même les frites ont plusieurs formes. Mmh. Donc en réalité, chaque personne a sa particularité. Mmh. Même si on fait le même business aujourd'hui, mmh. mais moi, je veux pas mmh. considérer que tu es, euh, euh, tu es mon adversaire, par mmh. exemple, tu vois. Mmh. Mais non, peut-être qu'on peut, qu peut s'accorder sur quelque on chose. On t'a dit d'arrêter de parler de la patate, il faut parler de la banane. À loco. C'est oh, vrai. Banane grillée mieux. coupée on en carré. On peut plusieurs choses Banane aussi, en rondelles, <rire> banane en tranches décalées, <rire> Banane pesée, banane délire. Banane bouillie, banane pilée. Wow. Wow. Voilà. Ouais. Ouais. <rire> on peut décliner la banane. On peut... ouais, non, mais vraiment. Waouh <rire> Cette émission, elle est incroyable. Non. Mais en fait, on a déjà fini. Oh ah non ah, C'est passé trop vite. C'est passé, bon. passé trop vite, mais de toute <rire> façon, ben, j'espère que tu reviendras très prochainement. J'attends l'invitation. L'invitation est déjà lancée. L'invitation est déjà lancée. On veut que tu reviennes, vraiment. C'était <rire> un super plateau. Oui. Merci beaucoup, oui. les filles. Merci d'être venue. Merci beaucoup, avec plaisir. Et merci à toi, particulièrement, ici, de nous avoir bénis. On a vraiment ouais. été bénis, voilà. N'hésitez ouais. surtout pas à la suivre sur les réseaux sociaux. Vous ouais. allez avoir toutes les informations qui vont s'afficher en dessous. Et surtout, ouais. abonnez-vous à Évangile TV. Et vous pouvez donc nous suivre sur les Boss Ladies Show sur Instagram. Et les Boss Ladies, les Boss Ladies tout court sur Instagram. Nous ouais. avons été bénis de vous présenter ouais. cette émission. Ouais. Chères dames, soyez remplis d'humilité, de passion, de Alléluia. feu, de zèle. Amen. Vous êtes capables de tout. Soyez vous-même et vous allez réussir. Nous le déclarons sur vos vies au nom de Jésus et nous rendons l'antenne. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye bye. bye. bye. bye, bye. bye, bye.